Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Une petite minute. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cécilia. Non, on ne te voit pas encore Cécilia. Mais on peut te voir dans un instant. On va vous expliquer tout ça. Ça se connecte, 13 personnes en ligne pour l'instant. Et je pense, je vais regarder, nous sommes 13 personnes connectées. Euh, donc bonjour à tous, bienvenue dans cette Agora euh, dont le thème est la vidéo est-elle une ressource éducative libre comme une autre euh, Elle est animée par euh, Eric Castex, mon collègue, si présent à gauche, moi-même Pierre Tessa. Euh, tout d'abord, je vais vous parler vite fait de, de l'outil que nous utilisons. Euh, donc nous utilisons l'outil Livestream. Euh, c'est un outil de, de webinar. Euh, donc, non, tout le monde n'est pas visible par webcam pour l'instant. Euh, voilà les outils que nous allons utiliser, vite fait. Donc, vous avez le chat, tout le monde connaît, tout le monde peut écrire à tout le monde. Les outils de questions, merci de poser vos questions à cet endroit-là. Comme ça, on peut y répondre, ça fait un suivi. C'est le principe de cette fonctionnalité. Un outil de sondage, euh, nous allons publier avec Eric des, des sondages auxquels vous pourrez répondre et réagir. Et à droite, vous voyez les participants connectés. Euh, voilà. Donc, euh, le but d'une Agora est de donner la parole aux gens, de débattre entre nous, de débattre entre pairs euh, sur le sujet du jour. Euh, voilà. Ce n'est pas un cours. Nous n'allons pas vous faire un cours ni une présentation magistrale. Euh, voilà. Euh, vous allez parler, vous allez monter sur scène. Euh, les. Le principe de scène, pour l'instant, vous voyez Eric et moi-même par webcam, et l'outil permet de faire monter sur scène les gens, euh, et de, de, du coup, de prendre la parole par webcam et microphone. Voilà le, le principe. On peut être cinq ou six sur scène maximum, il me semble. Euh, voilà. Euh, nous allons maintenant vous nous présenter. Je, je te laisse la, la parole, Eric. Tu, tu peux parler de toi. D'accord. Donc euh, bonjour à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va animer cette discussion autour de la vidéo et thème ressources éducatives libres. Je suis euh, donc euh, de profession, je suis ingénieur, responsable d'un service d'appui aux âges numériques à l'Université Toulouse en Jaurès. Et je suis également euh, pour quelques semaines encore le vice président, un des deux vice-présidents de l'Association euh, nationale des services TIS et audiovisuels de l'enseignement supérieur. Euh, en charge dans cette association qui représente euh, l'ensemble des personnels travaillant dans les services d'appui euh, numérique des universités et des grandes écoles, euh, des outils numériques et de la formation. Euh, voilà pour me situer. Merci Eric. Euh, moi, donc Pierre Tassard, euh, je suis de, de formation ingénieur des systèmes et techniques audiovisuels et multimédia. Donc en gros, c'est de l'informatique et de l'audiovisuel. Euh, je travaille maintenant depuis 2006 dans les domaines du, de l'audiovisuel, du numérique et de la pédagogie. Tout d'abord en milieu universitaire, à l'Université de Lille, et maintenant au CNED, Centre National d'Enseignement à Distance. Euh, voilà, donc j'ai une forte appétence pour, pour ces domaines-là. Euh, j'ai aussi été membre d'ANSTIA, l'association qu'Eric vient de citer, association nationale services service TIS audiovisuel, l'enseignement supérieur de la recherche. Euh, voilà j'ai été chargé de mission euh, formation dans, dans cette association pendant, pendant quelques années et membre du CA pendant quelques années aussi. Voilà bon bonjour Amadou bonjour, bonjour à ceux qui arrivent en, en cours de route bienvenue. Euh, voilà donc euh... Le but de l'Agora, comme, comme on disait, est de, est de, de, lancer, le, de lancer le débat et de, de mettre des sujets sur la table et de, de vous donner la parole et de monter sur scène et, et d'en discuter. Euh, donc, euh, l'outil Livestrum, comme je le disais, pour les nouveaux, permet de, de publier des sondages. Euh, donc, Tout simplement, on va publier un premier sondage hop, que vous pouvez voir à droite dans votre interface. Mieux vous connaître hein pour mieux vous connaître tout simplement, euh, savoir qui est présent, quels sont vos, quels sont vos métiers, dans, dans quel domaine vous travaillez. Euh, donc je, je vous laisse y répondre en haut à droite, donc le petit onglet sondage. Merci par avance. Les résultats tombe c'est comme au loto tac tac tac ok je, je pense que tout le monde a répondu euh, d'accord ben on on a des profils mixtes et assez partagés, répartis entre les enseignants ou enseignants-chercheurs et les ingénieurs ou réalisateurs. Je comprends dans ce domaine-là, les gens qui, produisent des... qui travaillent dans le domaine des ressources audiovisuelles, et du coup, de personnes qui travaillent dans la production de ressources audiovisuelles. D'accord. Donc ça fait assez peu de personnes qui produisent des vidéos a priori. J'ai bien a priori. Euh, voilà. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des, des questions, à les poser dans, dans l'onglet questions et dans le chat. Ok, ben merci pour ça, nous nous connaissons mieux les uns les autres maintenant. Et tout de suite, sans plus attendre, du coup, je vais lancer un, un deuxième sondage qui va permettre d'entamer concrètement les discussions. Merci d'y répondre, donc dans l'onglet sondage. Donc la question était, une vidéo mise en ligne était libre de droit Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Euh, je crois que les réponses sont franches. Euh, ce n'est pas oui, très clairement. Euh, voilà, c'est aussi un peu ce qu'on qu avait déterminé de notre côté avec Eric dans, dans la préparation de cette agora. Euh, est-ce que quelqu'un souhaiterait prendre la parole et monter sur scène pour débattre du sujet? Donc on va parler Creative Commons, on va parler droit d'usage, droit d'auteur. Euh, voilà. Euh, le temps que quelqu'un se propose, et Eric, je te, éventuellement je te passe la parole pour rebondir pour sur ce sujet de. Oui, tout à fait. Merci Pierre. Donc Effectivement, on a commencé par cette question parce qu'elle nous paraissait évidente, tant euh, qu'il n'est pas rare d'entendre euh, dire que les vidéos donc, euh, mises en ligne sur les sites internet, euh, en particulier des sites tels que YouTube, euh, Dailymotion par exemple, euh, sont des vidéos qui sont libres, qui elles, peuvent être republiées euh, sur d'autres plateformes et euh, sans, sans d'autres faits. D'autant plus que dans ces plateformes en particulier, le partage de ces vidéos est très simple. Euh, C'est en un clic, en fait, on peut partager cette vidéo, soit sur ce sur réseau social, soit sur sa plateforme pédagogique, etc. etc. Alors évidemment, euh, on est bien d'accord tous ici que cette croyance est erronée. Euh, en effet, donc le code de la propriété intellectuelle protège euh, toutes les créations intellectuelles. Euh, et en particulier les, les créations originales telles que ces vidéos produites. Euh, et donc toutes ces vidéos euh, proposées sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur. Euh, et en fait, pour s'en convaincre, effectivement, vous savez tous que quand on se connecte sur ces portails de partage vidéo, euh, chaque vidéo déposée euh, donc, euh, a une licence assujettie d'usage qui lui est associée en général. Voilà, c'est ce qui spécifie, euh, qui indique euh, de ce qu'on peut en faire en fait, si effectivement on a oui ou don, le droit de, de l'utiliser et ou le droit de la modifier, etc. Ainsi, euh, il faudra quand même rappeler que pour ces vidéos qui sont disponibles sur, euh, sur internet, euh, l'accès, la reproduction, le téléchargement, la distribution, la transmission, la diffusion l'affichage, la vente, la concession, la modification ou l'utilisation euh, sont soumis à, au code de la propriété, donc, et donc il faut vérifier tout ça. C'est en général précisé euh, donc dans les, ce qu'on appelle les CGU de, du, du, du logiciel de partage euh, et dans la licence associée à chacune des vidéos, c'est très important. Merci Eric. Et sur ce sujet-là, tout particulièrement, euh, tu, tu viens de citer les, les, les CGU et c'est les, les conditions générales d'utilisation des, des plateformes sur lesquelles on, on a l'habitude de trouver des vidéos. Et euh, contrairement à. Enfin, entre nous ici dans Stade nous, nous sommes plutôt en air en, et en, entre personnes euh, du domaine, je, je suppose. Euh, mais mais les, les néophytes, en fait, pensent qu'une vidéo disponible sur YouTube, sur Daymotion, sur Vimeo et beaucoup d'autres plateformes sont librement téléchargeables et en fait les, les cgu de toutes ces plateformes euh, je parle bien des plateformes hein, pas du droit d'auteur euh, les cgu de youtube euh, etc euh, interdisent explicitement le téléchargement des vidéos bien sûr tout le monde le fait bien sûr le, les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie mais c'est expressément interdit en fait et voilà et c'est un cas très spécifique euh, qu'on... Qui, qui, comment dire... qui qui est déteint dans nos métiers quoi très très concrètement euh, dans nos métiers, au CNED, on bosse donc dans, dans l'enseignement, on fabrique des ressources en support de cours. Et euh, très souvent, comme partout ailleurs, les, les auteurs avec qui nous travaillons ou, les, ou les, les enseignants, en fait, pointent des ressources dont certains extraits sont disponibles sur YouTube. Et même quand les ayants droit sont contactés, les ayants droit de la vidéo disponible sur YouTube ou notre plateforme, même quand les ayants droit nous donnent l'autorisation par écrit, donc ça, au niveau du droit d'auteur, c'est réglé, euh, il nous interdit de télécharger les médias depuis la plateforme pour les réutiliser. Voilà. Et c'est une problématique assez particulière, dont nous parlerons un petit peu plus loin dans cet agora à propos du remix, de la réutilisation. Est-ce que tu peux faire monter Cécilia Je pense qu'elle veut intervenir. Oui, bien sûr, avec plaisir. Je peux monter sur scène, Cécilia. Et nous, vous êtes tous les bienvenus à monter sur scène. Il suffit de, de se signaler. Euh, moi, je voulais juste ajouter, Pierre, que moi, j'ai posé même la question pourquoi c'est Agora Pour que finalement, euh, le fait que les vidéos. Euh, ne sont pas un objet trouvé par terre euh, et qu'on puis puisse euh, après le mettre dans la poche et le trouver une autre euh, fonction. C'est assez clair à tout le monde. Après le problème, c'est euh, dire les choses dans leur cruauté La cruauté c'est que euh, pour réaliser une vidéo, il y a toujours un concours, euh, dans la, comment dire, un concours de travail matériel pour le réaliser et ce travail-là est, euh, est comme tout le travail euh, dans des pays euh, euh, dire, civilisés euh, soumis à un paiement. Donc, euh, d'un côté, il y a ça. Donc, euh, tout le YouTuber le disent tout le temps hein. le YouTube disent qu'ils oh, font des, des vidéos parce qu'ils les passionnent et tout ça, hein, mais c'est pour faire de l'argent. Euh, donc, euh, c'est bien évident que quand ils font une vidéo avec, ils s'achètent un drone et, et des choses pour le faire, ils ne souhaitent pas que les autres les prennent et les montent et gagnent, eux, par exemple, de l'argent avec leur euh, vidéo. Euh, pour ça, je crois que YouTube, il le dit tout le temps, euh, et d'autres plateformes un peu moins, mais YouTube fait aussi un contrôle sur les musiques utilisées. Euh, il a essayé pendant il y a de fois de trouver un système pour euh, comment s'appelle ça l'individuation la, la, des images euh, piquées dans d'autres programmes avec un reconnaissance de morphing par rapport aux comédiens, par rapport à tout ça. Mais je crois que c'est un truc qui est un peu perdu à l'eau, à euh, mon connaissance Mais euh, le problème, c'est... Et après, il y a le problème de la propriété de l'image, dans le sens... Euh, euh, qu'une euh, personne, et ça c'est, il faudrait trouver une façon pour pouvoir l'afficher, pour pouvoir l'expliquer, dans le sens que les consignes générales dont vous parlez, euh, pour qu'on lit, c'est comme le manuel, le mode d'emploi, quand on achète un perceuse, personne ne le lit, euh, on coche des cases pour avancer. Euh, ça serait intéressant dans notre euh, métier et surtout dans l'éducation de produire euh, un, un petit informatif avec des mots euh, compréhensibles pour les élèves euh, qui euh, expliquent bien euh, la gestion des vidéos, comment on peut faire. Parce que même quand ils, quand ils sont sortis les com, on croyait que c'était la révolution dans l'utilisation des dans le reuse des vidéos sur Internet. Et finalement, même quand quelque chose est sous Crédit Commons, ça suffit de cliquer sur le nom de Crédit Commons. Il y a tellement de d'acronymes que, que pour un utilisateur qui veut, par exemple, faire un film de montage ou se remettre à utiliser un professeur qui est capable de monter des vidéos, il veut se remettre à utiliser des... Euh, des vidéos déjà publiées en Crédit.com, c'est difficile de comprendre quelle utilisation ils peuvent en faire, quels morceaux, quel, s'ils peuvent utiliser seulement la bande-son, seulement certains extraits, parce que les Crédit.com, ils ont finalement, pour euh, euh, aussi se protéger euh, des, des procès possibles, inventé des, euh, des systèmes, des permissions, euh, des licences différentes. Donc, je crois que c'est pas... La réponse est évidente tout, tout de suite à votre question. Est-elle une règle comme les autres Non, parce qu'il y a plus de difficultés à l'usage et, et qu'il ne me suffit pas de citer l'auteur, parce que l'auteur n'existe pas finalement. Euh, ça, c'est une... Euh, n'existe pas quand on, quand on définit le travail d'une vidéo euh, comme un travail. C'est notre autre perception. Hein. Euh, c'est comme dire qu'un livre c'est d'un auteur, un auteur, oui c'est d'un auteur, mais aussi qui imprime le papier, qui fait l'impression, la, la, la maison d'édition. il y a tous ces gens-là quand on achète un livre. Et la même chose, c'est une vidéo. Moi, je voulais juste ajouter ça parce que la problématique, ça pose tout de suite à le step 2, hein, au niveau du, du, du, du, du, du, du, du, du video game, c'est OK, c'est pas comme les autres. Et alors, qu'est-ce qu'on fait Et Ça, je vous laisse <rire> comme ça. Des video games, carrément. Tu peux m'énerver là. Non, non, reste en ligne, reste en ligne. Mais en, en effet, merci pour, ta, pour, pour nous avoir rappelé que, que, que les vidéos sont des, sont des objets spécifiques. Euh, je, je voulais juste rappeler, hein, mais je ne suis pas expert du sujet, hein, je, je le précise, euh, parce qu'au CNED, on fait plutôt des vidéos à euh, accès restreint que des ressources éducatives libres. Mais pour avoir bossé le sujet, une ressource éducative libre, son auteur doit volontairement, tout simplement, la, la proposer, donc la mettre en ligne sur Internet, et en, en céder les droits. Et en effet, on s'est rendu compte avec Eric, et Cécilia, tu l'as bien souligné, qu'une vidéo était un contenu assez, assez particulier. Euh, souvent, en fait, c est, c est la, les auteurs sont multiples. C'est une création qui, qui est faite par une équipe, un réalisateur, ça peut être des, des techniciens, ça peut être des graphistes, euh, un auteur qui a écrit le, le scénario ou, ou le script, euh, etc., etc. Et euh, la, la question de la vidéo est-elle une ressource éducative comme les autres est très particulière parce que ça veut dire que dès le début, il faut que l'équipe entière qui fait un travail conséquent euh, volontairement dise « ok, on fait ce travail pour la communauté ». Et c'est ce que font... Euh, notamment le, tout, tout, une grande partie des équipes universitaires dans, dans les MOOC, etc. Euh, C'est tout le principe de, de, de ces plateformes. Mais, pour répondre à la... Enfin pour, répondre, pour amener un élément de réponse à cette question, la vidéo n'est pas une ressource éducative libre comme les autres, à, à mon avis. Euh, voilà. Est-ce que Thierry, tu veux monter sur scène pour euh, en parler Thierry, Marchand. Il arrive. OK. Mais en fait, est-ce qu'il existe une plateforme de ressources des REL Une plateforme comme, comme YouTube, par exemple, où, par exemple, un YouTuber espère dans quelques matières, il voudrait se lancer dans l'éducation. Oui, oui, il, il existe un, un grand nombre de plateformes de, de ressources éducatives libres. Un, euh... un grand nombre, c'est un problème. Pierre Fais monter ah, Thierry, Thierry. s'il te plaît. Thierry, il faut le faire monter sur scène. Invité sur scène. C'est bon Thierry, tu peux nous rejoindre. Un petit temps de réglage. Pour... Bonjour Thierry. Bonjour. Et merci de cette invitation, mon petit peu. En fait, les, les questions, moi j'ai choisi de participer à, à cet agora, parce que les questions sont celles-là, hein. euh, mais je, les questions que je posais, c'est en quoi est-ce que la vidéo est un, un média particulier. Vous partez du principe, et parce que vous êtes des professionnels de l'audiovisuel hein, vous partez du principe qu'effectivement, quand on fait une vidéo, il y a toute une structure de production derrière. Et donc, rien que la multiplicité des auteurs dont vous avez parlé et les coûts de production font que ce média est particulier. Et en fait, moi, j'ai l'impression que c'est vrai pour un certain type de vidéo. Mais aujourd'hui, où les enseignants sont obligés à distance, ils, sont obligés, ils commencent vraiment à réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'enseigner à distance. Et petit à petit, ils se rendent compte depuis le, le printemps dernier que l'enseignement à distance, ce n'est pas simplement faire par visioconférence ce qu'ils font en présence. Et donc, il y a un tas de réflexions, il y a tout un tas de pratiques qui se mettent en place, dans lesquelles les enseignants vont eux-mêmes produire leurs vidéos. Et ils vont le faire pour deux raisons. La première, parce que je suis enseignant, hein, vous avez repéré, c'est pour la peine que j'insiste là-dessus, pardon. C'est pour deux raisons, c'est que les enseignants, ils aiment être autonomes. Et donc, une structure de production vidéo, c'est forcément quelque chose qui, est, qui apporte énormément, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui en même temps apporte des contraintes. Et puis, euh, un enseignant qui fait un polycopier, qui faisait un polycopier au, au millénaire précédent, on ne se posait pas trop la question de savoir si euh, son polycopier avait la même qualité qu'un bouquin pro, produit par un, un éditeur de manuels scolaires. Et donc, je pense que quand on, la question que vous posez, elle est vraiment importante, mais je crois qu'elle a au moins deux réponses totalement différentes. C'est-à-dire que c'est en fonction du contexte d'utilisation. Pourquoi je fais des vidéos Moi, je, je, je fais exprès, j'ai toujours un petit fond vert derrière moi quand j'interviens dans, dans ce genre d'événement parce que je fais beaucoup de vidéos, je les fais moi-même, j'ai la chance de vivre à la campagne, et donc d'avoir de, de la place. Et il se trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants qui maintenant font leurs vidéos. Et les enseignants qui font leurs vidéos, le statut de cette vidéo n'est pas forcément celui que vous, vous avez en tête en tant que professionnel de l'audiovisuel. Eh, je peux vous poser une question parce que ça, c'est un problème qui est, comment dire, par, parvenu sur le marché, <rire> sous la table depuis euh, le numérique. Alors, à mon avis, il faudrait trouver un autre nom parce que ces choses dont vous parlez ne font pas partie de ce qu'on appelle pour moi la production audiovisuelle. Et ce n'est pas, c'est juste pour vous dire que... Euh, quand quelqu'un doit vous raconter euh, l'Éneide de Virgilio, comme comment vous l'appelez l'Éneide, euh, l'Éneide de Virgile, hein? soit c'est un professeur charismatique devant vous qui vous, vous lit un morceau en latin et après le traduit, il change la voix, il vous montre, euh, il vous raconte hein? la traduction, mais pas seulement la traduction, l'actualisation. Donc ça, c'est sa présence. Sa présence peut être... Peut-être reproduite en, en, en direct dans les classes, les classes virtuelles, mais c'est quand même euh, l'importance de sa présence et de sa interaction avec les apprenants. Autrement, le professeur il a mal à la gorge et dit Moi, je vous suggère de voir un film, que c'est euh, l'Eneïde de 1980, où il y avait un. C'était un peu comme les films hollywoodiens, okay? un film hollywoodien. Et après, on en parlera en classe quand j'ai plus mal à la gorge. Ça, ce sont deux possibilités pour comprendre à fond l'énéide. Si le professeur, il se met avec son petit logiciel à créer une petite animation entre les livres, euh, les illustrations des tableaux et tout ça, ça, c'est un bric-à-brac. Ça n'aura pas la même capacité pédagogique, parce que la pédagogie, c'est un truc si sérieux. Le, le débat peut être assez, assez dynamique, parce que je suis totalement désaccord avec ce que dites. <rire> je l'ai compris déjà, avec <rire> <comment vous parlez. rire> Je pense que euh, ce qu'on vit depuis maintenant euh, un peu moins d'un an, depuis neuf mois, et qui va durer, qui va durer, qui va durer au moins deux, trois ans. Il faut bien reprendre conscience de ça. C'est que le métier d'enseignant est totalement bouleversé par ça, beaucoup plus vite qu'il ne l'était. Moi, je parle à mes études. Alors je précise, je, je me présente quand même. Moi je m'appelle Thierry Marchand, je suis enseignant, enfin je suis à la retraite depuis le mois de septembre, mais je continue à faire des formations autour de, de l'enseignement à distance. Et ma particularité, j'étais intervenu, Eric s'en souvient peut-être, à La Rochelle, ma particularité, c'est que je m'adresse à des publics massifs de manière asynchrone. Je fais des MOOC, j'ai beaucoup de MOOC, hein. j'ai participé à une quinzaine de, de, de sessions différentes de MOOC. Mes cours à Sergi, c'était 1200 étudiants venant de toutes les composantes, dont dans un contexte où la vidéo n'est pas simplement un, un support pour un cours, ce n'est pas un document qu'on va étudier dans un cours. C'est le moyen de communication au jour le jour entre l'enseignant et ses étudiants. Et ce moyen de communication, il passe forcément par la vidéo. Euh, en gros, on peut distinguer hein, plus type de types de vidéos que ça, mais quand je fais une vidéo qui explique à mes étudiants comment faire quelque chose, ils n'ont pas besoin de me voir. Je vais faire un screencast, je vais faire une vidéo d'écran, je vais faire un diaporama commenté. Hein, je, voilà, et ça, j'ai besoin, hein, des diaporamas qui durent 3-5 minutes, je n'ai pas besoin beaucoup de pour le faire. Et puis, par contre, il y a des vidéos où je vais essayer d'entraîner mes étudiants dans la démarche que je leur propose. Et effectivement, si je veux entraîner mes étudiants dans la démarche que je propose, il faut que je me montre. Et donc, il faut que je fasse une vidéo avec un smartphone et j'en fais beaucoup. Donc, cet usage-là, cet usage continue on a 12 semaines d'un cours et chaque semaine, les étudiants vont faire quelque chose. Et chaque semaine, je vais leur dire pourquoi je leur demande de faire quelque chose et je vais leur expliquer comment le faire. Ça se fait pas à la Spielberg ou à la Besson, ça se fait, bah là je regarde ma webcam, bon, j'ai un éclairage un peu particulier parce que je suis dans un endroit un petit peu sombre, j'ai un micro-cravate que je n'utilise pas aujourd'hui, et donc ça c'est du travail du quotidien. Et il faut que ça devienne, pour beaucoup d'enseignants, le travail du quotidien. Et dans ce cas-là, la vidéo n'a pas un statut si différent qu'un PDF qu'on met en ligne, simplement, ça veut dire qu'il y a une implication différente de, de l'enseignant. Et dans ce cas-là, la question, est-ce que c'est une, une ressource particulière bah, euh, Non, voilà, c'est une ressource comme un PDF qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est la façon qu'a l'enseignant de communiquer avec ses étudiants. J'étais un petit peu long, excusez-moi, mais bon, vous avez compris que le sujet me, me tient à cœur et que, comme on l'avait déjà abordé à La Rochelle, il y a, euh, quand on parle de vidéos, euh, je... je pourquoi je me dis que je disais que le ça 0 Je suis désolé. Ce que je fais, ce sont des vidéos. Voilà, ce sont des vidéos, ce sont des fichiers MP4, ce sont des vidéos. Hein, pour reprendre ce que disait Cécilia, à partir de... non, ce sont des vidéos. C'est un moyen que choisit un enseignant pour communiquer avec des étudiants. C'est ça qui me paraît important. Et donc voilà, il y a une évolution à faire. Et alors cette évolution, je suis encore un petit peu long, mais après je m'arrête. Elle est d'autant plus nécessaire que vous, professionnels de l'audiovisuel, vous n'aurez pas les moyens de répondre à toutes les demandes des enseignants. Aujourd'hui, enfin, avant, avant la Covid, dans les, dans les universités, il y avait quoi Il y avait 5% des enseignants qui faisaient appel à vous. Il y avait 5% des enseignants qui avaient appel, besoin de la vidéo. Euh, demain, ça sera 20%, 30%, 50% des enseignants qui vont avoir besoin de faire ça. Et donc, le statut de la vidéo est en pleine évolution. Et pas simplement à cause de YouTube. Monsieur Thierry, est-ce que je peux vous poser une question Et Bien entendu. Euh, both, euh, les élèves, qui, moi j'ai remarqué quelque chose, je ne sais pas si, si vous pouvez euh, au moins ça être d'accord avec moi. Euh, quand on fait des vidéos où un enseignant fait pratiquement sa, son cours en visio, donc une classe virtuelle, qu'il soit en classe virtuelle en direct, en classe virtuelle enregistrée et après diffusée, à cause de streaming problématique, quelque chose comme ça, c'est quand même une classe virtuelle. Cette classe virtuelle est notamment beaucoup plus acceptée au niveau didactique par des élèves qui connaissent le professeur pour le simple fait, qui donnent par acquis déjà la manière de parler, parce qu'ils ont une mémoire physique du professeur un peu, donc ils l'ont rencontré et qu'ils connaissent un petit peu... Euh, les atouts qui sont les atouts sonores et visuels, dans le sens qu'il connaît le personnage qui, à ce moment-là, cette vidéo incarne. Mais si vous prenez cette vidéo, par exemple, en cours de terminale, et vous le donnez à quelqu'un à 10 000 km, qu'il est en bateau, s'il n'a jamais vu ce professeur, il doit faire vraiment un grand effort de concentration et dire Je veux absolument avoir ma terminale pour être concentré. Parce que la, le niveau séductif d'une vidéo fait un peu à l'arrache et c'est tellement plus bas. Et aussi, il ne maîtrise pas ce qu'est la transmission complète, dans le sens que quelque chose qui n'est pas séduisant, qui n'est pas attractif, ça met toujours un barrage. ce appelait Arthur Penn les obstacles. Donc, est-ce que vous pensez que finalement, un, évidemment, c'est un bon système La classe virtuelle a répondu à ce moment de confinement très bien mais que ça n'a pas la même chose, dans le sens qu'un un, un film sur l'Odyssée, on peut le voir pendant 40 fois, on peut le suggérer à tous nos élèves, quand une classe virtuelle, il a beaucoup d'a priori pour être utilisé par vaste, pour la vastité mondiale, l'énormément, pour la planète. Mais bon, là-dessus, vous avez raison, mais ce que vous me dites en fait, c'est que l'enseignement en présence, c'est mieux que l'enseignement à en distance. Voilà, c'est une évidence pour tout le monde. C'est évidence pour tout le monde. Non, je ne dis pas ça. Je dis si, que la si, vidéo d'un si, professeur si, n'est pas la même chose que trouver la traduction pour cet argument en vidéo. Ce n'est pas la même chose. C'est une autre chose. C'est une classe virtuelle. Alors, je, je, je, je finis. Parce que moi, je ne parle pas de classe virtuelle. Dans, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé de classe virtuelle. Hein. Voilà. Euh, la classe virtuelle, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui a montré ses limites, qui a montré… Euh... Non, je, je, ce que je veux reprendre, si vous voulez, c'est que euh, moi, je parle du principe que, suivant le contexte les cours sont scénarisés différemment ouais, moi mes vidéos elles durent trois minutes c'est un dogme c'est un dogme chez moi si une vidéo dure plus de trois minutes je la refais pourquoi parce que dans la communication à distance l'impact on le sait bien c'est pour ça que je disais ce que vous disiez c'est plus défendre l'enseignement à présent si vous avez raison que parler les vidéos quand on fait l'enseignement à distance l'impact est il est plus difficile à obtenir. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de relation, de relation humaine avec l'étudiant. Donc cet impact, il faut effectivement le provoquer par d'autres méthodes que simplement j'explique ce qu'il y a à faire. Donc effectivement, il y a un travail de, de mise en image, de mise en scène à faire. Mais ce travail, c'est un travail, c'est ça qui me paraît important du quotidien pour l'enseignant d'aujourd'hui, de, de, pour l'enseignant. Moi, ça fait dix ans que je fais ça. Et je pense que demain, la plupart des enseignants le France, C'est un travail du quotidien. Comment communiquer avec des gens qui ne sont pas dans la même salle que moi, avec qui je dois avoir une communication régulière, pour lequel ma, mon visage et ma voix, vous avez raison, sont importants, parce que je vais être le fil conducteur de ce qui va se passer pendant un semestre avec mes étudiants. Et tout ça, si vous voulez, ne, ne rentre pas dans ce que vous disiez. Ce que vous disiez me paraît tout à fait juste. Moi, je ne contredis pas ce que vous disiez. D'accord. Maintenant, euh, je pense que les contextes de la vidéo aujourd'hui sont tout à fait différents. Je voudrais m'arrêter là parce que je suis en train de monopoliser la parole et je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Donc voilà. Merci Thierry. Si je peux dé Alors je ne sais pas comment je descends de scène, si c'est vous qui me. Mais je remonterai peut-être, hein, rassurez-vous. Il hein. suffit de cliquer. Euh... Et Cécilia a été déconnectée. Ah, J'espère que je n'ai pas été trop violent dans ma... dans ma diatribe. Non, Cécilia a été déconnectée à cause d'une perte de connexion Internet. Ça ne s'invente pas. Je devrais faire monter l'armateur. Oui? s'il veut bien. Merci beaucoup Thierry, merci. Merci beaucoup. Jean-Marc avait quelque chose à dire. Jean-Marc Dubois, bonjour. Jean-Marc. Tu t'invites à monter sur scène et à réagir. Dans ma chambre rose, sympa. <rires> Bonjour Jean-Marc, bel arrière-plan. de Zoom, mais. Euh, <rire> j'ai un fond, un fond virtuel. Euh, donc, euh, oui, en fait, moi, je réagissais juste sur le. le je pense qu'en fait, les, les, les deux participants, là, Cécilia et, et Thierry, parlent pas de la même chose, euh, et donc ils estiment que les droits sont pas les mêmes, alors qu'en fait si, les droits sont les mêmes. C'est juste que quand on parle des droits d'auteur, c'est euh, dans la vidéo, on, on considérait tous les auteurs, et effectivement un enseignant qui fait sa vidéo tout seul, il est le seul à avoir cédé ses droits, bon à condition qu'il n'ait pas utilisé des documents tierces dans son dans sa production, mais du coup, euh, effectivement, on simplifie le problème, puisque euh, c'est à lui, de, il est le seul auteur, donc euh, il donne ses droits, hein, c'est facile. La difficulté, c'est quand on fait une vidéo avec... Euh, plusieurs auteurs, c'est-à-dire plusieurs enseignants qui ont travaillé ensemble pour euh, faire le scénario, éventuellement euh, les audiovisualistes, euh, le réalisateur va avoir mis aussi sa patte dans le scénario, va avoir aidé, euh, qu'il va y avoir des infographies qui ont été réalisées par, un, par une équipe euh, ou une personne spécialisée en infographie. Donc on va avoir plusieurs autres éléments, donc plusieurs auteurs, donc il faut obtenir les droits de, de tous ces auteurs pour pour euh, pour pouvoir diffuser la vidéo plus ou moins librement quoi. mais globalement euh, c'est la, la vraie différence entre les, les, les deux le, le projet de enfin le, ce que disait Thierry ce que disait bien euh, c'est que c'est qu'en fait on n'a pas le même nombre d'auteurs <rire> pour moi c'est ça mais sinon le, le, le droit pas changé ni dans l'un un, ni dans l'autre oui en effet Thierry euh, merci de ta remarque dans, dans le chat ah. Très bien. Euh, je propose pour continuer sur le sujet, euh, Cécilia a posé la question s'il si, si existait des sites, de, des portails vidéo avec des ressources éducatives libres. J'envoie un petit sondage tout simplement pour continuer euh, la discussion sur le sujet. Merci d'y répondre. Donc Il est en haut à droite dans le petit onglet sondage et ça va permettre d'aborder le sujet des plateformes. Merci Jean-Marc. Ah, C'est dommage. Il y en a moins un qui est inconnu. Oui. <rire> Attention à ne pas confondre fun et fun ressources, il y a un piège. on fait des maths pour savoir si tout le monde a répondu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on ne doit pas être loin du compte, sachant que ni Eric ni moi-même avons le droit de voter. Périne non plus. Périne non plus, Mathieu. Bah, c'est exclut pas. <rire> Plein de gens aimeraient voter mais ne peuvent pas. Ce n'est pas grave. Vous pouvez répondre dans le chat et en discuter. Euh, voilà, donc Cécilia a posé une question et aucun problème. Elle, elle, elle, elle, elle n'avait pas connaissance de ces portails de, de, de ressources qui sont francophones, hein, tout, tout cela. Euh, voilà, avec Eric, en, en préparant sa, cet agora, on a. On a fait un petit aperçu, de, un petit scan des, des, des portails dont on avait connaissance. Euh, ce n'est pas exhaustif. Hein. Euh, donc, je vous invite à, à aller voir ces différents portails. Et on, on peut peut-être en parler un petit peu. Est-ce que tu voudrais parler d'un de, de, des portails, Eric Moi, je pourrais parler des, des fondamentaux de Canopée notamment, et des fun ressources, éventuellement. Oui, alors effectivement, euh, parler de ressources éducatives libres, c'est aussi parler de, de portails vidéo dédiés qui ont été euh, créés euh, par l'institution publique euh, française euh, en particulier euh, pour l'éducation, puisque depuis euh, qu'on utilise la vidéo euh, éducative euh, dans l'éducation et pour enseigner avec la vidéo, euh, a été mis à disposition en fait la possibilité de réutilisation de, de ces productions, euh, réalisées souvent euh, justement par, la, par les enseignants, donc euh, au début accompagnés avec des équipes, aujourd'hui éventuellement en autonomie, et donc effectivement vous avez là euh, la liste des principaux euh, portails aujourd'hui euh, existants, donc en commençant par euh, l'historique Canalu, je ne sais pas si tout le monde connaît Canalu, Canalu ça existe depuis euh, ben, la décennie 2000, donc ça fait déjà 20 ans que cette, ce produit existe. Euh, il héberge une grande quantité de, de vidéos produites par l'enseignement supérieur. La proposition des vidéos sur Canal se fait sous forme de chaînes thématiques. Il y en a plus de 200 aujourd'hui disponibles. Et euh, il y en a exactement 230. Donc ça comprend de nombreux documentaires, beaucoup de cours et de clips pédagogiques et beaucoup d'entretiens, plus de 2000 entretiens. Donc euh, ces vidéos, elles ont vocation d'en être réutilisées dans l'enseignement, pour la grande majorité d'entre elles. Alors toutes ne sont pas des vidéos libres, mais la très grande majorité, elles le sont. Donc euh, ce portail est totalement public et euh, l'organisation du de, de, de contenu, en fait, est thématisée. Euh, beaucoup de ces vidéos ont été ensuite euh, reprises euh, et euh, réintroduites dans des riches médias qui sont euh, maintenant disponibles dans un autre type de portail qu'on appelle les UNT, les universités numériques thématiques. Donc on retrouve donc ces, ces médias vidéo, ces médias donc, euh, remis en scène dans le développement d'un cours euh, qui lui-même est réutilisable, empruntable. Euh, voire adaptable dans le contexte de sa propre pédagogie. Donc c'était pour citer donc ce, ce premier portail euh, dans la même euh, dans la même idée en fait. Vous euh, vous avez donc euh, pu voir que vous avez un c'est une initiative plutôt issue du monde de, de l'open source qui s'appelle Wikimedia. wikimedia c'est une bon, c'est dans le même esprit que Wikipédia c'est un un, C'est une association co collaborative et contributive qui vise à mettre en fait, euh, sur un espace euh, commun en fait, des médias, donc en particulier des vidéos, euh, librement réutilisables, voilà, sur des thématiques euh, très variées. Voilà, cette initiative est soutenue également par euh, l'éducation nationale en particulier, et par les services publics français pour euh, accroître donc le dépôt en, en libre donc, sur, euh, de, de produits et vidéos, afin de pouvoir les réutiliser, euh, en particulier dans, euh, pour l'enseignement et pour l'éducation. Voilà, pour citer ces, ces, ces deux premiers produits. Euh, nous avons ajouté aussi, alors parce que je ne sais pas si tout le monde connaît ça, euh, ce sont les fresques de l'INA. Les fresques de l'INA, c'est des, euh, des ressources vidéo qui, ont été, qui sont proposées par l'INA, pour l'éducation aussi. Euh, qui sont issus des, des, des collections euh, d'archives de l'INA et qui sont mis en scène en fait, pour, euh, sur des sujets euh, variés, sur des sujets historiques, qui peuvent être réemployés pour euh, l'éducation. Euh, voilà, pour citer ces premiers exemples. Et je vois que les chats ça réagit. Merci Eric. Et du coup, pendant que tu parlais, je, nous vous proposons, comme c'est une agora, euh, un document collaboratif que je vous envoie tout de suite dans le chat, euh, sur lequel se trouvent les, les liens vers ces différents, ces différents sites que nous, que nous venons de, de citer. C'est un doc collaboratif, vous pouvez tous l'éditer. Et euh, à l'issue de, de cet agora, on, nous pourrons le publier et le rendre public. Oui, Perrine, effectivement, Lina a fait un très gros travail, mais c'est une mission nationale de... D'abord, qui est une mission conservatoire de préservation, en fait, de la mémoire euh, télé audiovisuelle euh, télévisuelle de française. Et donc, euh, cette, euh, ce travail, en fait, effectivement, Lina est doté d'un budget qui est à la fois qui a été dans un premier temps, puisque le travail est aujourd'hui abouti, la numérisation totale, donc, des, des archives dont elle était dé dé détentrice. et dans un deuxième temps, donc, c'est euh, Maintenant, c'est la conservation pérenne de, de, de, de ces archives, mais aussi leur mise en valeur et leur utilisation. Alors on connaît beaucoup l'INA, euh, euh, parce qu'on voit régulièrement à, à la télévision euh, des reprises d'images de, de l'INA pour tel ou tel événement, ou tel, tel sujet, etc. Il y a des émissions qui, euh, pour l'INA, mais on connaît peut-être moins l'INA sous euh, deux aspects, c'est l'INA euh, recherche en particulier, donc, c'est euh, en fait la possibilité pour, pour la recherche euh, de faire des études sur, euh, à partir des fonds et des collections détenues par l'INA. Un euh, autre aspect que nous, euh, en production, euh, dans les services, euh, nous utilisons aussi, c'est l'illustration euh, et l'incorporation d'images qui sont euh, issues des collections d'INA. De Alors là, effectivement, quand on fait cela, il faut acheter des droits pour. Euh, euh, donc et ces droits sont plutôt élevés, mais ce pas du tout les mêmes tarifs que, que ceux qui sont appliqués donc, pour un achat privé, hein. donc il y a des conventions particulières euh, donc, dédiées à l'enseignement et à la recherche qui permettent de réutiliser ces, ces ressources. Donc nous on a voulu simplement aujourd'hui faire un focus par rapport à notre thématique euh, des vidéos en tant que REL, euh, c'est justement de faire connaître les fraises, puisque que beaucoup ne connaissaient pas. Voilà, donc c'est un point, un point important, euh, donc euh, qui est souvent méconnu, donc c'est une des ressources euh, assez importantes, alors qui est plus connu euh, dans l'enseignement le, dans secondaire qu'il utilise hein, dans l'enseignement. Ah oui, tu nous as mis là, ça, ça fait apparaître une... j'étais surpris là c'est oui, C'est une des fonctionnalités de l'outil un call to action en, en ouais. gros c'est pour envoyer un, une URL voilà euh, merci et Eric on poursuivre hein. oui bien sûr euh, je, je regarde un peu les, les résultats euh, euh, je voulais parler de deux de, de sites euh, qui ont été enfin, deux sites de, de, de, de sites de ressources qui ont été mis en avant pendant le confinement l'UMNI et les fondamentaux de Canopé euh, en, en ces temps de crise sanitaire, et donc je parle du premier confinement euh, qui, qui a touché la France en, en mars, avril dernier, euh, on a vu apparaître un peu tous, euh, j'ai vu apparaître moi le premier, euh, des vidéos pédagogiques partout. Euh, J'allumais ma box, euh, hop, j'avais des nouvelles chaînes, des chaînes éducatives qui, qui apparaissaient. Et voilà, je, je trouve l'initiative assez... Je la trouve très bien, je la trouve formidable. Euh, C'est en, ces, en ces temps de... C'est temps de remise en question que, que, que, que notre société, que, que nos ministères se remettent en question. Et voilà, pas de reproche. Et donc, l'UMNI, c'est une initiative, je ne suis pas spécialiste hein, du sujet, n'hésitez hein, pas à me corriger ou à rebondir, mais hein, en fait, a agrégé des, des contenus euh, vidéo, tout simplement, qui étaient préexistants à gauche, à droite, et euh, notamment les fondamentaux de canopée, qui sont des vidéos sur... Euh, des petites vidéos en motion design, comme on dit, des vidéos d'animation sur des notions de, de base, euh, le triangle d'isocèle, les équations, etc. etc. Et euh, Lumni a agrégé tous ces contenus, et du coup, on voyait apparaître sur nos box TV des chaînes, on a vu apparaître un site web Lumni dédié. Voilà, je trouve cette initiative assez intéressante. Euh, Est-ce que ce sont des ressources éducatives libres Je vous laisse regarder. Euh, pas nécessairement dans le sens où elles sont, elles sont libres, vous pouvez les utiliser. Voilà. Après, vous ne pouvez pas nécessairement les, les télécharger pour les réexploiter. Voilà. Euh, bon, ce sont deux, deux exemples. Euh, merci Périne, à, à bientôt. À bientôt Périne. À bientôt. voilà donc Je ne sais pas si certains d'entre vous en avaient connaissance, on regarde dans le document collaboratif si de... Et on peut revenir sur la question que nous a posée Cécilia. Oui. La question, je la rappelle à tous, euh, euh, c'est est-ce euh, qu'il existe donc un portail ouvert au public où le public peut uploader des vidéos ou de ses connaissances pour les partager avec les autres, genre tutoriel, euh, son, réel, REL dans le domaine, comment on définit la hauteur du contenu d'un REL alors, je dis, oui, qu'il existe effectivement euh, de ces portails. Comme je l'ai cité, Wikimedia, c'est justement euh, un, un outil où, effectivement, on peut librement bah, déposer, euh, donc après avoir s'être enregistré et participer à la communauté, exactement quand on, quand on devient contributeur de Wikipédia. Mais aussi, il existe, donc j'avais cité deux outils qui sont recommandés euh, dans l'éducation euh, pour les professeurs. C'est PONTS, ça s'appelle euh, donc, c'est un, un portail vidéo, euh, lui plutôt orienté historique. On va retrouver des, euh, des extraits vidéo euh, issus de, de films, de documentaires, etc., mais libres de droit et où on peut contribuer si on en dispose. Et Pexel, galerie collaborative de vidéos, c'est un outil en ligne, collaboratif, pareil, où on peut venir déposer des, des vidéos. Voilà, ça, c'est pour donner des, des outils euh, euh, accessibles à tous, en fait. Mais par ailleurs, il faut rappeler quand même que dans de, nos établissements d'enseignement supérieur, euh, nous disposons, nous sommes pas mal à disposer en fait d'entrepôts, de, euh, de, de dépôts de, de médias, c'est-à-dire de, de, de dépôts qui euh, permettent d'accueillir les vidéos ou les sons réalisés par les, les enseignants en particulier, mais aussi les étudiants, euh, et qui ensuite sont mis à disposition en mode streamé, euh, souvent sur la plateforme pédagogique mais pas que voilà donc ces portails sont nombreux une grande une grande partie des établissements de l'enseignement supérieure français disposent de, de tels outils en interne voilà ils sont pas forcément fait, ils sont pas toujours fédérés et ils reposent sur euh, des, euh, des outils de dépôt mis à diff de diffusion qui soient soit des outils euh, achetés auprès d'un intégrateur je pense à des outils comme euh, ubicast Media Center, par exemple pour en citer un mais je peux en citer d'autres obsoma etc mais aussi, euh, je ne sais pas si tout le monde connaît, des outils qui sont eux-mêmes issus du, de l'open source, développés euh, souvent à l'initiative de laboratoires de recherche et d'universités qui financent ce développement. C'est le cas d'un produit euh, développé euh, à, du côté de Lille qui s'appelle Pod. Pod. Donc c'est un outil qui permet justement de de manière collaborative, de, pro, de, de permettre de, le dépôt et la diffusion de vidéos dans le monde de l'éducation, et qui est pas mal déployé aujourd'hui dans de nombreuses universités ou écoles, et qui très récemment a proposé un nouveau service qui est dans le, de l'utiliser dans le, dans le nuage, dans le cloud, comme on dit. Voilà, c'est avec une, une, une version variante. Donc le modèle économique de Pod se rapproche du modèle de et enfin, identique au modèle de, de développement des, des logiciels open source qui ont été abordés dans d'autres dans webinaires de, de nos journées. Euh, je pense en particulier à Moodle. Donc, c'est le principe d'une communauté, c'est-à-dire une communauté participative et contributive. Voilà, à la fois au développement euh, du, du logiciel, mais aussi à la mise en commun des, des contenus. Donc, là, je pense que c'était important de le citer. Merci, Eric. Euh, N'hésitez pas hein, si vous avez des, des questions sur le sujet ou si vous souhaitez monter sur vous scène On aussi citer des, des exemples, peut-être que vous en avez d'autres auxquels on n'a pas pensé. Donc on a voulu essayer d'être, voilà, de pas tous les citer, de citer les, les principaux. Euh, tu as dit qu'il y avait une subtilité avec Fun de Ressources Pierre. Oui, la, la, la subtilité, merci Eric. Oui, la, la subtilité, c'est comme, comme tout le monde, je connaissais Fun hein, pour. Euh, de, de réputation, et pour avoir suivi quelques MOOC euh, sur cette plateforme. Et euh, Fun Resources en fait, euh, donc vous avez le lien, non, je crois que je n'ai pas mis le lien, euh, on va le rajouter dans le document. Euh, Fun Resources est une initiative qui a, qui a eu lieu cet, cet été, qui a été prise cet été, euh, de, de rendre les, tout simplement les, les vidéos constitutives de, des MOOC, disponibles sur Fun, disponibles en tant qu'élément à part entière, euh, indexés proprement, et librement visionnables, euh, sans contrainte de temps, voilà, euh, comme beaucoup, euh, j'ai suivi quelques MOOC et voilà, un, un MOOC c'est un début, une fin et puis après on, on a accès aux médias ou pas, enfin c'est dépend si on a suivi jusqu'au bout ou pas, il y a pas mal de subtilités, voilà, donc euh, Fun, fun ressources et, et cette initiative en fait, de rendre disponible à la, à la communauté les éléments constitutifs de, de ces MOOC, initiative que personnellement je trouve excellente. Une question là, peut-être. En fait, fait une ressource archive certains MOOC. Oui, en un sens, Thierry, ça, ça fait office d'archivage dans le sens où on peut le, le les reconsulter à posteriori. Et l'objet, c'était en fait, dans le cadre de, de, la, de la, du confinement que nous venons de vivre, euh, la, de faciliter en fait l'accès aux ressources en fait euh, constituées par tous ces MOOC. Donc fun a mis en place en fait ce, cette, cette solution pour rendre accessible un maximum de, de, de MOOC à tous et en particulier des ressources. Voilà. Peut-être qu'il devrait venir l'expliquer ce qu'il dit Thierry sur scène, ça serait plus simple. Oui. Ouais. Comme ça, de tac au tac. Je te laisse le faire. Ta rôle. Invitation envoyée. Donc, Jean-Marc Dubois, en attendant, pose la question. « Ressources éducatives libres, ça veut dire que tu peux la télécharger ?»« Si, pour interrogation. Et une autre question, c'est d'Isabelle, Houbou, « Peut-on suggérer à Fun certains MOOC archivés sur Fun Ressources ?» Très bonne question. Mmh. Tu, tu as la parole, Thierry. Re-bienvenue. -bien, re <rire> <rire> mmh. En fait, le Fun Ressources, c'est Fun qui a demandé à certains auteurs de, de certains MOOC l'autorisation de les mettre vraiment de manière la plus ouverte possible. Ouais. En fait, et c'est un vrai débat. Euh, donc moi, j'ai euh, trois MOOC hein, qui sont sur Fun Ressources. Euh, en fait, c'est un vrai débat. Et c'est un débat qui, c'est un peu pour ça que je me suis inscrit à cet agora, c'est qu'en fait, quand je travaille pour les MOOC, je travaille dans un contexte qui, d'une certaine manière, est à la fois fermé et vivant. Il est fermé parce que c'est cadré dans le temps, c'est de telle date à telle date avec telle rythme, mais il est vivant parce qu'il y a tout un tas d'animations possibles, il y a des échanges par les forums, on peut faire des, des événements en live, etc. Donc il y a les deux aspects. Dans le cas des REL, on, le fait de fin de ressources, on passe plus dans l'optique REL, c'est-à-dire que les ressources sont disponibles de manière la plus ouverte possible, voilà. il n'y a plus de calendrier, il y a... mais du coup, on perd aussi l'animation, la vie d'un cours, la vie d'un cours en ligne. Donc, c'est pour ça que je disais, effectivement, cette Fun Ressources, c'est un peu un pas de, de, de fun vers les, les, les ressources, les, les ressources d'enseignement libre de la manière la plus habituelle possible. Vous voyez ce que je veux dire Oui, donc, pour euh, compléter ce que tu viens de dire, Thierry, donc Fun Ressources, c'est euh, un dépôt, en fait, qui Permet de, de, de contribuer et euh, tout établissement, tout enseignant peut soumettre euh, sur fond ressources en fait euh, une ressource pédagogique euh, mise à disposition de tous. C'est pas uniquement les, euh, les, euh, les MOOC archivés, mais c'est aussi euh, ça peut être une contribution euh, volontaire en fait euh, de, d une, d une, de ses propres ressources qu'on rajoute en fait à la communauté et qui devient accessible à tous. C'est un grand dépôt, en fait, de ressources euh, disponibles. Et ça répond, je pense, à la question que nous posait Isabelle, euh, qui est de suggérer que certains MOOCs peuvent être archivés sur, euh, sur une ressources. Je suppose que ça a été fait. Après, comme tu viens de le dire, Thierry, euh, c'est à l'initiative de, de chacun de savoir si c'est une ressource qu'on archive et qu'on rend accessible ou pas. Mm. Ouais. Tous les MOOCs créés ne sont pas forcément euh, des archives réutilisables. Effectivement, ça c'est une demande que, que Son a fait à certains, à certains responsables de nous. Voilà. C'est vrai que j'ai pas suivi tous les aspects, mais j'ai pas encore regardé l'aspect contribution sur, sur ce fameux ressources. En fait, l'enjeu c'était d'aller beaucoup plus loin et de parce que comme beaucoup d'initiatives, ben, comme celle que tu fais toi, qui était de créer en fait des capsules, beaucoup de, de, de, de contenu et qu'on ne savait pas où les déposer. Euh, le, le ministère a, a demandé à FUN si c'était possible en fait, d'ouvrir euh, son dépôt pour pouvoir accueillir ces euh, ressources et les rendre accessibles au plus grand nombre. Parce que comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, les dépôts ils existent dans de nombreux établissements après c'est peut-être un peu compliqué de les retrouver ces, ces ressources euh, il faut aller à euh, chacun des endroits et c'est ça qui est compliqué mais c'est un sujet qui est abordé dans un autre webinaire hein, sur la façon de trouver et chercher et trouver des des REL, en fait, pour pouvoir les, les connaître et puis les utiliser. C'est un problème puisque on a créé... Chaque, à chaque fois qu'on crée des REL, on crée aussi le portail pour les accueillir, mais qui est euh, au fin fond, fond de l'Internet, et là, ça devient compliqué de les, de les retrouver, des fois. Mmh. Euh, et c'est là que ça, ça, ça renvoie à la question de... Salut Thierry. Ça renvoie à la question de Jean-Marc. Est-ce euh, qu'on est est qu peut télécharger, euh, toujours, quand c'est une REL Ça, je ne sais pas trop répondre. Eh bien, ça me pas. fait rebondir sur la, la, la question suivante, Eric, que je vais vous poser par sondage. Ok. Et ça nous permet d'aborder le sujet soulevé par Jean-Marc. Voilà, donc vous avez un nouveau sondage, donc en haut à droite, dans, dans la petite interface du chat. Pour lire complètement la question du bas, il faut passer la souris dessus. Le, le, temps que, le temps que vous répondiez au sondage, en fait, euh, pour rebondir pour Thierry sur ce que tu, tu disais tout à l'heure et ce dont vous discutiez avec Eric, oui, pour moi, les, les vidéos à vocation pédagogique, en fait, euh, c'est un élément, je dis bien les vidéos à vocation pédagogique, hein, c'est un élément assez particulier pour moi, de mon point de vue, parce qu'elles ont souvent, assez souvent, été créées pour un contexte spécifique. Thierry, tu, tu en parlais tout à l'heure, euh, tes vidéos créées pour le MOOC que, que, que tu animais. Euh, voilà donc c'est assez, pour répondre sur la question hein, de, ce, de cette agora, la vidéo est elle numéro elle comme les autres. Euh, c'est très particulier, elles sont souvent créées pour un cours spécifique, elles peuvent être aussi créées, j'ai un autre exemple en tête, pour un outil spécifique. Euh, on crée un média pour qu'il soit utilisé, un média vidéo pour qu'il soit utilisé dans un outil, euh, par exemple de vidéo interactive ou un outil de rich media ou peu importe l'outil. Et du coup, euh, dès le départ, la vidéo est un élément assez particulier qui, si elle était disponible en tant que telle, en tant que ressource éducative libre, euh, libre de droit, téléchargeable et réutilisable, ne, ne le serait pas. Voilà, j'ai pas mal d'exemples en tête dans mon professionnellement, de, de, de médias qu'on a créés, qui étaient pertinents, pédagogiques, des gestes professionnels, mais qui ne seraient pas réutilisables en tant que tel euh, pour toutes ces raisons. Euh, voilà. Et là, je ne parle même pas du contenu pédagogique. Mais je parle vraiment de la, la forme et ce que montrent les vidéos et ce qu'ils essayent de faire. Euh, voilà, c'était pour rebondir euh, là-dessus. Euh, regardons le résultat du sondage. Un point partout. <rire> donc, avez-vous déjà publié une vidéo en tant que ressource en ligne ou avez-vous déjà récupéré une vidéo, donc euh, Libre de droit ou Creative Commons qui vous avec la licence Creative Commons qui vous permettait de la, de la réutiliser, pour ensuite la modifier pour un usage éducatif. Euh, voilà. C'est un, un des sujets qu'on qu souhaitait aborder, c'était la, la, la, la, la spécificité euh, du, du, du remixage des vidéos. Euh, voilà, le, le remixage, c'est un, un des termes dans, dans les licences Creative Commons, qui consiste à, à autoriser de de prendre des éléments et, dans, et dans, en gros, d'en refaire quelque chose euh, à partir de médias sources de créer un, un nouveau média, que ce soit des, des images, des, du texte ou, ou des vidéos. Et euh, on trouve que la, la, une vidéo, la vidéo est un média spécifique, en fait, euh, pour ce qui est du remixage, euh, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, je l'ai évoqué en, en début de ce, ce webinaire, euh, Assez souvent, pour faire un remontage de vidéos, il faut pouvoir les, les récupérer, tout simplement. Et si on se... Si, de mon point de vue, si on se place dans le cadre des ressources éducatives libres, et donc on, on respecte les droits, on respecte les règles, on respecte les licences Creative Commons, euh, je, je le citais au début, pour pouvoir récupérer une vidéo sur YouTube, et ben en fait, vous ne pouvez pas, d'un point de vue du droit. Techniquement, vous pouvez, vous y arriverez toujours, mais d'un point de vue du droit, vous ne pouvez pas. Vous devrez contacter l'auteur, le, le créateur de la vidéo et lui demander « est-ce que tu as encore le média sur ton disque dur dans, dans un coin euh, ?» Voilà, ça nouveau, à c'est un, un des cas qui nous est arrivé au boulot assez fréquemment. Euh, voilà, il faut aussi eh, s'y connaître et, et être assez sachant sur les, les types de formats de fichiers. Et Sinon, on a vite fait, comme on dit dans le métier, de faire de, de, de la bouillie de pixels. Euh, C'est quelque chose d'assez spécifique. Donc, euh, pour moi, je voulais parler de ce sujet de la récupération des vidéos. Euh, voilà. Comment vous les récupérez quand vous les remixez Est-ce que vous téléchargez les fichiers sources Est-ce que vous les remontez via un logiciel de montage vidéo Ou est-ce que vous les exploitez simplement en faisant un lien vers la vidéo source, euh, qui est juste un embed, dans ce cas-là, euh, d'un lecteur exportable de YouTube, Vino ou toute autre plateforme euh, y compris Canalu, par exemple, qui propose de, de récupérer la vidéo. J'en profite, Jean-Marc a rebondi sur euh, Dubois, euh, qui reprend euh, sa réponse au sondage, et donc qui, sur est-ce qu'une REL est une ressource qui doit être téléchargeable, euh, il répond que le fait d'être librement accessible en ligne suffit, ne suffit-il pas à faire d'une ressource éducative une ressource éducative libre. Peut-être qu'il pourrait venir nous commenter ça. Hein oui, oui. Et là, c'est vraiment une question d'un un point de vue juridique. Et Olivier Perlot nous dit qu'il n'y a aucun des deux. On s'ouvre de venir en débattre Oui, très bonne idée. Olivier, je t'invite à monter sur scène et peut-être Jean-Marc aussi, éventuellement, si tu en es d'accord Jean-Marc. Voilà, vous avez tous les deux reçu une petite invitation à nous rejoindre. Bienvenue Olivier, bonjour. Bienvenue Olivier. Bon, j'ai pas changé de chambre, la porte est ouverte. <rire> en effet <rire> bon, bon c'est rose que c'est la chambre de ma fille aînée, en fait, qui n'habite plus ici mais on n'a pas refait les, la peinture encore oui non plus sérieusement moi ma question c'est vraiment le, euh, la, la définition en fait plutôt de, de ressources éducatives libres c'est quoi une le fait qu'elle soit libre c'est le fait qu'on puisse la réutiliser n'importe comment n'importe enfin, comment euh, de, de toutes les manières possibles inimaginables Excusez-moi deux secondes. Ou c'est le fait qu'on qu puisse euh, y accéder simplement. Et l'utiliser euh, euh, dans un cours ou comme référence. Euh, Est-ce qu'il pour qu'elle soit quel est les, le tampon euh, ressources éducatives libres Est-ce qu'il faut qu'on puisse la télécharger, la modifier Voilà, c'est ça ma question. Pour moi, non. Le fait qu'elle soit accessible euh, librement euh, par un enseignant, par un étudiant, par un monsieur euh, tout le monde. Il me semble que ça suffit à en faire une REL. Après, il y a plusieurs degrés de liberté, on va dire. Et le fait qu'elle soit accessible, c'est le premier degré. Après, le fait qu'elle soit modifiable, c'est un autre degré. En fait, une fait REL, soit... pour vraiment, si elle prend le statut de REL, euh, ça veut dire qu'elle répond à, à cinq euh, critères pour, pour appeler ce que c'est qu'une REL. C'est cinq R. Il faut que... Ça veut dire qu'elle peut être téléchargée euh, et conservée, euh, peu importe qui en est l'auteur. Elle peut être réutilisée. Elle peut, mais aussi, elle peut être aussi révisée, c'est-à-dire qu'elle peut être adaptée ou modifiée, euh, elle peut être recombinée, parce que, donc remixée, et elle peut être redistribuée. Euh, alors réviser. du coup, du coup, il faut relever ma réponse à mon sondage. J'ai voilà. que j'avais diffusé, je n'ai pas diffusé. Alors. Donc en fait, ben, effectivement, voilà. c'est pour ça que la question se pose par rapport à la vidéo, parce que des vidéos qui répondent à ces, à ces cinq critères, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est pour ça qu'on a distingué clairement tout à l'heure dans l'illustration des, des dépôts euh, vidéo, ben des dépôts où, où, où on va vraiment trouver des REL, donc j'en ai cité plusieurs, c'est-à-dire vraiment des, des vidéos complètement libres qui vont être réutilisables, réadaptables, etc., réexploitables, et qui vont intéresser euh, le, les enseignants en particulier pour euh, pouvoir les, les exploiter dans leurs dans leur cours. Donc j'ai cité... Euh, euh, en réponse, donc justement, dans, le, dans les questions, 2 en particulier du monde de l'enseignement secondaire, qui sont euh, des portails collaboratifs en fait euh, de galeries vidéo comme pixel ou Pond, mais aussi Wikimedia. Voilà, mais là, c'est véritablement des lieux où tu peux avoir des vidéos euh, voilà, qui sont des, vraiment des vidéos où on peut librement faire ce qu'on veut dans le cours euh, par exemple qu'on qu veut donner. Euh, et c'est pas, c'est pas toujours, c'est pas du tout le cas dans d'autres portails qu'on a pu citer où la vidéo, ben, elle, est, elle est proposée et utilisable librement. Mais par contre, on peut pas la démonter, on peut pas la remixer, ou, ou on peut pas la recombiner. Ou, donc, et là, il y a différents statuts. et c'est si te revient de, de commenter Pierre. Est-ce que c'est clair là ce que je dis Oui, vas-y Olivier. Ah, Olivier, ton microphone n'est pas, pas ouvert. En attendant que les nous rejoindre, oui, oui, notamment comme exemple, Jean-Marc, il y avait la plateforme Lumni que je citais tout à l'heure. Euh, le, le, le site web Lumni euh, se sépare en deux, en deux sections, enseignants et élèves, il me semble, de mémoire, où, où vous pourrez aller voir. Et euh, en regardant les CGU euh, hier, hein, donc c'est Lumni, un truc éducatif, euh, une initiative de l'État. Enfin voilà, on n'est pas très loin de YouTube, et il est explicitement interdit de télécharger des vidéos sur Lumni. Voilà, encore mmh. un exemple. Euh, mais Alors, après, oui. Alors après moi, euh, même en tant qu'enseignant, j'ai donné quelques cours euh, ou en tant qu'intervenant parfois dans des colloques. Le fait de donner des euh, Enfin, de récupérer des documents, de les réintégrer dans, son, dans, un, dans un cours, de les modifier. Enfin, des fois, c'est tellement de boulot que vraiment le document il est bien. Je, je, la logique de refaire, rebidouiller, remachiner, je ne suis pas certain que ce soit toujours très intéressant. En plus, euh, si on en revient à la notion euh, qui est peut-être un peu abandonnée, mais euh, qui a été vachement, qui a été vachement discutée il y a euh, une dix-vingt ans, de la, du grain pédagogique. Hein, de, de le problème c'est quand tu prends des grains à droite à gauche au bout d'un moment ils ont été faits par des gens différents donc ils ont une gueule différente donc euh, le fond peut-être qu'il se marie bien mais en général la forme tu finis par euh, prendre le risque de rendre les gens malades hein, <rire> avec des couleurs, des machins des trucs différents, et à les perdre parce que finalement le, malgré tout le, le fond il a, il a un effet sur le, la compréhension il vient, normalement il vient aider mais si ça bouge tout le temps il vient perturber, il vient empêcher de la compréhension donc je suis moi, il me semble que finalement, euh, euh, autant euh, c'est une idée intéressante de pouvoir tout reprendre, tout reboudouiller, tout refaire à sa sauce, autant je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit vraiment vraiment jouable pour le commun des mortels, l'enseignant de base, euh, faire appel à une référence, à un document euh, tout fait, tout beau, tout prêt, et, et qui apporte le discours attendu, euh, ça peut être suffisant pour pouvoir après... <coughs> Jouer son rôle d'animateur, d'échanger avec les étudiants, avec ses élèves et de discuter sur ce qu'ils viennent d'entendre. Oui, c'est bien ouais. pour ça qu'on a posé la question dans le sondage, c'était à, à, à mon avis. Donc là, on a posé un sondage entre nous, on n'a pas une grande audience, mais je, je suppose que nous être nombreux, les, les enseignants, les créateurs de contenu éducatif qui euh, vraiment récupèrent des vidéos, euh, donc euh, Libre de droit, Creative Commons qui va bien, et les remonte pour en faire quelque chose de nouveau, voilà. Mmh. Moi, j'ai eu cet exemple au CNED, chez nous, dans mon environnement professionnel. On a récupéré sur Wikimedia des vidéos sur l'accessibilité numérique, on les a remontées euh, pour en faire des formations internes, voilà. J'ai un exemple dans mon environnement professionnel. Mais mmh. sinon, j'ai rarement vu ça, quoi. En fait. C'est pas que c'est pas. C est, c est, c est pas, pas son cas. Je dis pas que c'est ouais, c'est ce qui me semble. C'est pas une idée, en soi, elle est pas inintéressante, mais je pense qu'elle est quand même, c'est quand même un truc, qui, du coup, tu te mets des, des barrières, parce que tu, tu, tu te retrouves à complexifier le boulot, euh, pas forcément de manière utile, enfin, il me semble. Après, euh, je suis peut-être pas forcément hein, assez impliqué dans la partie enseignement. Euh, J'en fais pas moi-même, hein, ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait quelques cours d'abord, c'était il y a longtemps, et puis en plus... Euh, c'est une thématique où il n'y avait peut-être pas à l'époque, en tout cas, de ressources, beaucoup de ressources. Ok, la, la, la question, elle est, elle est en fait elle est posée parce que, donc, effectivement, comme Thierry l'a dit tout à l'heure, désormais, et en particulier depuis la Covid, ça s'est accéléré, les enseignants sont, sont nombreux, se sont mis à produire eux-mêmes leurs vidéos pour leurs cours. On leur fait même des, des formations pour, mais on les outils pour cela. Mais après, c'est en fait la, la réutilisation possible par d'autres enseignants qui... Faute de temps, se peuvent avoir besoin de réutiliser, mais pas forcément de, de reconstruire. Et, oui, oui. Et toi, parce que moi j'imagine bien par exemple un prof qui fait un cours, je sais pas, cours de chimie, il faut montrer un TP, le TP il est déjà fait, filmé ailleurs, je, je comprends qu'il l'intègre. Alors On peut imaginer qu'effectivement s'il veut faire une ressource complète, peut-être qu'il se dit c'est plus facile si je fais mon petit speech avant, que j'intègre la vidéo dedans et que je fais mon petit speech après plutôt que de mettre en ligne euh, mon speech, euh, la vidéo euh, que j'ai récupéré, enfin le lien vers la vidéo et mon speech d'après, et que les étudiants, il ne faut pas qu'ils se perdent en cours, en cours de route. Quoi. Il faut bien qu'ils regardent dans le bon ordre pour que le, la pédagogie que j'ai imaginée soit, soit, soit bien, soit dans le bon ordre. Mais, euh, euh, effectivement, à part ce cas-là, je le vois mal, par exemple, si tu as un TP qui est filmé, je ne vois pas l'intérêt d'aller bidouiller euh, la vidéo du TP. D'accord. Il me semble qu'à un moment donné, le, le, le contenu vidéo il est intéressant tel quel. Quand euh, dans la majorité des cas, c est, c est, donc du coup le, le fait qu'on ne puisse pas récupérer la vidéo, euh, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être un peu quand même restrictif sur la définition de, de ressources éducatives libres. Mais euh, ouais. peut-être tort. <rire> bon, oui. Et Il faut savoir, ça a été abordé dans, dans, dans un des webinaires hier que les mais je parle sous couvert qu'un juriste vérifie mes dires euh, les, les vidéos euh, qui sont juste un lien vers euh, comment dire l'usage d'un vidéo seulement via un lien via un lecteur exportable donc issu de YouTube ou n'importe quelle autre plateforme euh, n'est pas du remix en fait apparemment il n'y a pas de restriction d'un d'usage voilà donc, c'est un, un cas particulier. Donc, euh, si on a bien suivi une vidéo iframe, e euh, un iframe e YouTube en BD dans, dans, dans votre cours, euh, vous pouvez l'utiliser euh, librement, sans contrainte. Voilà. Tu as vu la question de Gilles Poudet Alors, Gilles nous demande est-il des instances PeerTube destinées, dédiées au contenu en licence libre PeerTube Qu'est-ce que c'est que ça bah, Il peut venir nous l'expliquer. Avec plaisir. C'est une bonne... T'invitons sur scène, Gilles. Bonjour à tous. Euh, donc, en fait, c'est une initiative euh, de Framasoft, euh, PeerTube, en fait, c'est un réseau de paire à paire qui permet donc de décentraliser les contenus vidéo. Comment ça fonctionne En fait, c'est des serveurs, ce qu'on appelle des instances. Et sur ces instances, en fait, on peut créer des hashtags et mettre directement euh, euh, donc des métadonnées. Et euh, chaque vidéo est... En même temps, les données sont directement comme un pair à pair, en fait, chaque section de vidéo est plus ou moins sectionnée qui permet de faciliter la véhiculation des vidéos. Voilà, après, c'est un système open source, donc techniquement, tout le monde peut pouvoir l'installer sur ses serveurs et rentrer dans rentrer dans le réseau. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus. Merci pour le partage, c'est extrêmement intéressant. Euh, voilà. euh... C'est quelque chose que je ne connaissais pas à titre personnel et ça, ça, ça me fait penser à, aux conditions générales d'utilisation des plateformes que, que je citais l'autre jour, euh, pardon, tout à l'heure, à propos de YouTube et même Lumni et d'autres, hein, euh, qui étaient le point bloquant souvent pour le partage de, de vidéos entre un entre un auteur, un créateur de contenu qui a créé sa vidéo, qui a mis sur YouTube, et quelqu'un qui veut la récupérer, d'un point de vue du droit, le, le point bloquant, euh, si j'ai bien suivi, c'est les conditions générales d'utilisation de YouTube. Donc Peertube euh, répondrait à cette problématique, dans, dans, dans ce cas précis, s'il était pris en main par la communauté, en fait. Voilà, en fait, c'est la logique du libre, puis, donc, euh, portée mmh. aux sources, comme, euh, Creative Commons, c'est bien sûr les règles, euh, leur ensemble, quoi. Voilà. Et tu, tu connais, Gilles, des, des usages éducatifs qui ont été faits de Peertube Non, non pas, en fait, il on... n'y euh, a pas grand-chose sur le réseau. Ça commence à, à se déployer petit à petit. Euh, je, alors moi, je ne suis, suis pas dans le cadre du développement de, de Peertube. En fait, je suis un visiteur éloigné qui, qui s'intéresse au déploiement. Je sais qu'il euh, y a euh, des subventions qui tombent sur Spramasoft pour pouvoir euh, euh, déployer ce, ceci, surtout dans le cadre sanitaire, au niveau de l'éducation nationale, ça pourrait peut-être les intéresser. Mais je n'en sais pas plus que ça. Je ne pourrais pas. Euh, J'ai mis euh, le, comment, le lien là dans le, dans le chat. Oui, merci. Hein merci bien. De prendre contact avec eux et de voir euh, ce qu'ils peuvent faire. Que... En tout cas, les universités. Euh, les moyens serveurs Linux de pouvoir mettre une instance, qui, même si elle est, elle est sommaire, ça permet déjà d'héberger quelques données. quoi D'accord. De... Ouais. Donc à, à regarder de près. Voilà. Ouais. Merci. De cette... En tout cas, merci à vous hein, pour euh, l'animation. Je sais bon, pas le de nous suivre, mais bon, je vous écoute un peu comme la radio. Mais, mais, mais c'est enregistré, je crois. Euh, oui, c'est enregistré. Et, et rediffusé instantanément. Voilà. Ouais. À la fin de la séance, si j'ai tout compris, euh, du mécanisme. C'est ça, c'est ça. Voilà. Pas toujours simple de parler à l'écran. C'est bien qu'on voit quelques autres têtes de participants. Oui. <rire> Je trouve ça sympa. Tu enchaînes, Pierre, s'il te plaît On est presque à la fin. On est presque à la fin. Alors, qu'est-ce que. d'autre comme question Merci, moi. Gilles. Merci, Gilles. Euh, voilà, un des sujets euh, moi dont je, que je voulais aborder, tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure, Eric, euh, donc ça ne fait pas l'objet d'un sondage, mais poser des questions, poser des questions, c'est l'importance et la spécificité de l'indexation des vidéos. Hein, je je, je, je retourne toujours, euh, toujours vers le sujet de l'Agora, la vidéo était une ressource éducative libre comme une autre. Euh, donc une ressource éducative, on va avoir des images, on va avoir des textes, bien sûr, du texte, du texte, du texte, euh, tout ça dans du pdf, euh, donc ça c'est bien indexé, tout le monde comprend bien. Mais après, pour une vidéo, euh, je m'étais dit que c'était assez spécifique. Euh, euh, parce qu'une vidéo, euh, donc tout d'abord elle, elle est indexée en tant qu'objet unique, comme, comme d'autres, euh, comme, comme un texte, comme une, un, texte, genre, un livre un, ou, ou un article. Ou une image, mais elle peut aussi être indexée en fonction, euh, en, fonction de ses, en fonction de sa nature. Elle peut être constituée de différentes parties. Pour moi, euh, il peut y avoir différents intervenants, différents sujets. Elle peut être très longue. Euh, voilà, ça peut être une, une conférence avec différents intervenants qui suivent et tout ça dans une même vidéo. Vous allez me dire, on peut la découper, mais peut-être les gens vont pas découper. Ou ça peut être bien plus complexe que ça. Voilà. Et du coup, les... les tu m'étais dit que les, les plateformes actuelles font un super boulot d'indexation correcte, et ça Eric, je crois que c'est plus ton domaine que le mien, tu pourras en parler, euh, notamment Canalu indexe euh, index les vidéos selon la norme documentaire l'homme, euh, les, les choses sont bien faites, je, je vous invite à aller voir les, les liens qu'on qu a mis. Voilà, mais un des sujets sur lesquels je voulais rebondir, qui fait pour moi la spécificité d'une vidéo, du coup c'est cette euh, multiplicité des, des éléments qui peuvent être dedans, et... Pour moi, du coup, je fais un peu un pas de côté. Je, je pense que les moteurs de recherche euh, ou les moteurs d'indexation euh, d'avenir, en fait, euh, pourront analyser la bande-son, pour analyser le contenu visuel des vidéos, et là, ça deviendra, euh, ça deviendra bien plus intéressant dans, dans, euh, par rapport au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire de pouvoir euh, trouver dans une vidéo, trouver dans un média un élément qui m'intéresse. Euh, voilà, euh, à titre professionnel, là, par exemple, récemment, on a été approché par Microsoft, pas les citer, hein, les GAFA frappent aux portes de, de l'enseignement en France, et voilà, et Microsoft nous proposait, euh, donc j'avais noté, Microsoft Azure Video Indexer, un de leurs services, donc voilà, donc c'est basé, hein, comme tous ces grands outils, sur la reconnaissance euh, de la bande-son, la reconnaissance visuelle, via les, des algorithmes d'intelligence artificielle, qui sont rien d'autre que des, des machines auxquelles on apprend bêtement des choses, pour euh, avoir un peu bûché le sujet. Mais c'est très intéressant parce que du coup, euh, ça nous fait la transcription textuelle automatique d'une vidéo et tout de suite, dans le moteur de recherche, vous pouvez rechercher euh, parmi la transcription textuelle, euh, vous pouvez chercher des, des personnes dans une vidéo et ça peut les retrouver. Voilà. Euh, donc voilà, je suis un petit pas de côté, mais je trouve que c'est un, un sujet très intéressant. Euh, sur Canalu, par exemple, euh, j'ai vu que certaines vidéos étaient accompagnées de leur transcription. Euh, ça aurait été génial, on n'a on on pas, on, on pas pu le faire avec Eric, mais que des, des gens de Canalus participent à, ce, à, ce, à cet agora, mais je suppose que dans Canalus, les transcriptions sont faites euh, manuellement, euh, soit par des humains, soit que les transcripts des, des vidéos sont récupérés. Euh, voilà, ce n'était pas une question ni un sondage, mais un peu un, un sujet que je voulais aborder avec vous, et cette question de l'indexation. Pour bien retrouver les médias, tout simplement, bien retrouver son contenu. Les transcriptions sont faites par les producteurs. Merci Jean-Marc. Voilà, ce qui ne m'étonne pas. Voilà. Parce qu'à savoir, pour bosser le sujet en ce moment euh, au, au, au boulot, euh, tous ces très beaux algorithmes d'intelligence artificielle et respect pour la technologie, euh, ils sont absolument pas parfaits à 100%. Et voilà, donc il faut... ça paraît être une évidence. Mais du coup, notamment dans l'enseignement, notamment, imaginer un texte scientifique, on ne peut pas faire une transcription correcte à 95%. Euh, voilà, donc de toute façon... Euh... Oui, je confirme, Jean-Marc, que Canalu travaille sur un projet justement de, de transcription automatisée. Ils ont un projet en cours avec l'usage d'une intelligence artificielle pour, pour cela. Euh, donc c'est un partenariat qu'ils ont euh, dans un projet en cours réalisé avec euh, la société Orange, en particulier. Euh, mais enfin tout, c'est quand même. Donc c'est un sujet qui est abordé aussi dans un des webinaires, les euh, et l'intelligence artificielle. Je crois qu'il a eu lieu hier, s'il si me semble. Très bien. Euh, voilà. Donc il faudrait... vous pouvez vous y reporter. Donc euh, l'avancée sur ce domaine a été, a été abordée donc dans ce webinaire. Euh... Ah, voilà, ça, ça inspire beaucoup. Il arrive de mettre des vidéos sur YouTube, pour ensuite récupérer les sous-titres automatiquement et les corriger ensuite, nous dit Thierry Marchand. Eh bien, en effet, Thierry, ce que tu me dis là, euh, un nombre incroyable de gens le font, <rire> tout simplement. Et pour une bonne raison, c'est que c'est gratuit. Euh, le service n'est pas payant. Et Gilles nous dit que les transcriptions vidéo sont faites avec Microsoft Stream. Les corrections sont en lecture, les singles et parfois. Vous pouvez tous lire de toute façon, il me semble. Oui, vous, vous pouvez tous lire les, les remarques de Gilles. Et ben je, euh, i, i, idem Gilles, hein, euh, Gilles. Pa pareil pour nous, pareil pour tous les outils, en fait, qu'ils soient Microsoft, français ou autres, gratuits ou pas. Euh, <coughs> comme je le disais il y, a, il y a deux secondes, hein, aucun outil n'est parfait, on s'en est tous rendu compte, et il faut de toute façon qu'un humain repasse derrière, si on veut avoir une transcription parfaite. <coughs> Voilà. C'est le cas pour, euh, les, pour les, les ressources SINA dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah, Donc il y a un travail bien. automatique qui est fait, mais, mais il y a des documentalistes qui repassent derrière et qui, euh, qui décrivent euh, de manière détaillée euh, les, les ressources justement pour pouvoir les, les utiliser. Ils ont un super euh, outil ensuite de, de recherche pour euh, pouvoir euh, plonger dans ces, dans ces fonds gigantesques dont, dont ils sont détenteurs. Mais il y a beaucoup de travail humain. Donc c'est chaque fois un travail de documentaliste expert du domaine qui intervient sur le sujet. Ouais, c'est un, un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et, et, et je... n'a pas le droit sur les transcriptions, mais ça j'en sais rien Jean-Marc. Euh, mm. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si tu sais toi Pierre. Je ne sais pas. Mais Des droits, des droits, des droits. Qu'est-ce qu'il ferait de ça Je ne suis pas sûr. Non, je pense pas qu'il y ait une question de, de truc. C'est que, en fait, Google en fait la Galaxie Google, des outils Google qui, qui se développent. Euh, enfin, ce qui les intéresse, c'est ensuite de, je pense, c'est plus le d'acheter les, euh, enfin, qu'un qu usage professionnel de ces outils en fait euh, qu'ils vendent en fait. Mais euh, c'est pas de leur intérêt en fait de de prendre des droits sur cette transcription. Je suppose par contre que le fait d'utiliser Massivement, euh, cet outil pour faire ces transcriptions aide à, à mettre au point l'outil en fait. Bien sûr, bien sûr. Et à, à mon avis, euh, il y a deux cas de figure. Microsoft, je l'ai cité il y, a, il y a quelques minutes, euh, eux, ils vendent des outils, concrètement, ouais. aux entreprises ou à l'éducation. Euh, Google, ils ne vendent rien. Hein, le, le produit, c'est vous, vous le savez. Euh, Google, tout ce qu'ils veulent, c'est que leur vidéo et de l'audience et que leur plateforme soit utilisée, c'est comme ça qu'ils se monétisent. Euh, donc leur outil de transcript, ils... pour l'instant, comme la communauté se lance dessus, ça permet de l'améliorer. Euh, du coup, c'est mécanique, ça fait de l'audience, ça fait, fait boule de neige et leur plateforme monte en puissance, tout simplement. <coughs> Ubica, c'est une option payante, nous propose, nous demande Thierry, je ne sais pas. Euh, ben, c'est compris dans le dans la licence que tu prends du Mid-Center, en fait. Voilà simplement. Oui. Mais à nouveau, je, moi je, je me le répète à moi-même, aucun des outils n est, n est, ne fera le job à 100%. Il faut toujours qu'un numéro repasse derrière. Au, au travail, je ne l'ai pas précisé, on, on, ce sujet est venu sur la table pour, pour une question d'accessibilité numérique. Voilà, mmh. Il y a maintenant obligation de, de, de rendre les vidéos accessibles aux, notamment aux personnes qui ont, qui ont des handicaps visuels ou oui, c'est même obligatoire pour, le, pour la, la production de, de vidéos, de ressources pour les UNT, par exemple. Oui, toutes vidéos nouvellement produites, pas, pas les anciennes déjà publiées, mais si vous republiez un contenu, c'est obligatoire. Et donc, Cecilia nous donne aussi un autre outil qui est AmberScript. On peut même. mettre un podcast. Okay. Voilà. Et bien, bah, tous ces liens, mais merci beaucoup, Cecilia, merci beaucoup à tous. Tous ces liens, on va les rajouter, euh, même après la, la, la fin du webinaire, qu'il arrive... L'heure arrive à son terme, il est midi une. Oui. Et on les mettra dans le document collaboratif qu euh, qui, qui, qui est public et qui va être rendu public de toute façon. Ben, C'est l'heure de vous remercier à tous de votre participation. Oui, merci beaucoup. Nous, nous vous invitons à, à suivre les autres euh, webinaires qui vont se dérouler euh, après la pause déjeuner. Il y en a encore de nombreux. Voilà, merci à tous. Et comme disait Eric, c'est toujours particulier de parler à son écran. C'est plus, plus <rire> sympa que tout le monde puisse monter sur scène. Mais ça fait plaisir Et de voir que... Et merci à ceux qui ont... Qui avaient des participants. Nous vous remercions. Bonne, bonne journée à tous. Bonne journée. Tout le monde est parti, j'ai l'impression. Je ne sais pas. Et de toute façon... Il reste trois personnes connectées. Euh... Ouais, Ce n'est que... enfin, C'est Renuald Ramon qui ferme le webinar. D'accord. Habituellement. C'est lui qui en a... Et, et... Ça y est, sont... il n'y a plus que nous deux. Il bon, bah... doit être sur les, les autres. Okay. <rire> bah, là, je... je ferme cette page, Eric Ok. Bah, si tu fermes, ça va. Ouais. Bah je fais ça et puis je, je t'appelle derrière. Ok. On se dit comme ça. Salut.